Salut à tous et bienvenue Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un attrape sain et parvenir à ce résultat. Cette méthode est simple pour attraper des essaims Et cela peut être très pratique si tu n'as pas de cadre bâti ou si, comme moi, tu es un ruche varée sans cadre, juste avec des barrettes. Avec cette méthode simple, cette année, j'ai eu 100% de réussite. Alors comment on fait Voyons ça ensemble pour le matériel, nous allons avoir besoin d'un chalumeau, d'un briquet, d'huile essentielle, de citronnelle, d'une pince, de la boîte, pour moi ce sera un étage de varée, du coton et de la sangle. Alors ici, on a juste l'étage de varée et on va en fait tout brûler pour éliminer toutes les éventuelles mauvaises odeurs. Mais on n'a pas le haut hein, parce que le toit est un peu encombrant. Et comme on va le placer dans un arbre, on va juste avoir un seul étage de ventilation. On retire tous les éléments qui ne vont pas être passés au chalumeau. Comme vous pouvez le voir, ici l'étage est au niveau du bois déjà brûlé, car je fais la technique du bois brûlé. Cela est une méthode de traitement du bois qui va le durcir. Cela s'appelle le souchouliban. Passer tout au chalumeau a plusieurs avantages. Non seulement ça va permettre de brûler tout ce qui peut générer des mauvaises odeurs, mais ça va aussi générer une sorte de charbon qui lui va absorber les mauvaises odeurs. Et ce bois brûlé a une odeur que les abeilles apprécient beaucoup. Ici j'utilise une lampe à souder, néanmoins vous pouvez toujours utiliser un chalumeau ou encore penser à votre ruche la prochaine fois que vous faites un barbecue Lorsque vous brûlez le bois, il n'est pas nécessaire de le brûler trop en profondeur. Vous pouvez simplement le brûler en surface sans trop insister. Je fais la même chose avec mes barrettes. En ayant fait bien sûr la même chose avec ma hausse ou mon étage. Maintenant que tout a été passé à la flamme, on va pouvoir badigeonner de l'huile essentielle de citronnelle. C'est une sorte de charme abeille très efficace. Certaines personnes utilisent les feuilles aussi directement en les frottant sur l'intérieur des parois de la ruche. Sur un coton, on va mettre 4 ou 5 gouttes de cette huile. Les abeilles adorent les bonnes odeurs. Avec le coton, on va pouvoir tamponner l'intérieur de la ruche. Sans oublier d'en mettre devant le trou de vol. Et une fois qu'on a tout remis en place, on va pouvoir garder notre coton pour l'installer au-dessus des barrettes. L'avantage avec la moustiquaire, c'est que ici, le coton ne va pas pouvoir bouger car la moustiquaire va maintenir le coton en place. Maintenant, on va pouvoir sangler le tout pour maintenir les éléments ensemble. Voici l'emplacement que j'ai choisi pour pouvoir installer mon attrape essaim. Il y a quelques temps, il y a un essaim qui s'était mis dans ce compteur électrique. Il était rentré dedans, donc c'est un passage à essaim. Ce qui est intéressant, c'est que c'est dégagé tout autour et qu'il n'y a ni trop de soleil, ni trop d'ombre. Voilà, une fois installé, comme vous pouvez le voir, le trou de vol se situe vers moi. En fait, il est orienté sud-sud-est. Et le vent arrive derrière la ruche. Je l'ai placé à peu près à 1 m 80 du sol pour éviter que les herbes en poussant empêchent le passage des abeilles. Et il semblerait que plus haut est l'attrape-sein, plus jeune est la reine. Veillez à bien attacher votre attrape-sein de sorte qu'il puisse rester attaché plusieurs semaines sans bouger. Une fois installé, passe à peu près une fois par semaine pour vérifier si ton attrape essaim est habité. C'est un ordre d'idée car il m'est déjà arrivé d'attraper un essaim en 48 heures. Tu pourras vérifier si ta boîte est en bon état, s'il n'y a pas autre chose que des abeilles à l'intérieur et réamorcer avec de l'huile essentielle de citronnelle si besoin. Ou encore frotter des feuilles de mélisse. Si tu connais d'autres odeurs que les abeilles adorent avoir dans leur ruche, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Puis, patience. Si ton attrape sain est bien positionné, même si tu ne vois pas d'abeilles rentrer et sortir, cela ne veut pas dire que ta boîte n'a pas déjà été repérée. Et pour être sûr d'attraper un essaim, dépose plusieurs boîtes à des endroits différents. L'avantage de cette technique, à la différence des cadres bâtis, c'est que tu ne risques pas d'attraper des fausses teignes. L'attraper sain se pose dès le début du printemps, quand les faux bourdons commencent à faire leur apparition au début de l'essaimage. Tu peux aussi le faire avec une boîte en carton, mais attention à l'humidité, ton carton risque d'être complètement ramolli. Je te souhaite une bonne saison apicole. Si cette vidéo t'a plu,